Mielon qui est e won di Kenny Baye Batisha Waltara tara a eleye nume va beg isou fo jou estouyou Vorene bat a lo plekou ra chou metir slikafa ki wan ki we remigaz da shek, shek. Tamia va pogdo urt, ourte bourmeyet on to ta yon estou va kota tokoda koda batanafu estou ki re Vielle va irronokaf raseka toz Bam, Vejivot jivot roteye Vochen kevon One Estuyu Kiret da l'ovrendafa, da raseka tir vlardafa da ou estou Si elle son, Anton va Yatoa, toa Ohi sumfiutum jinon d'ovald J'non surredivgiyin tennicaeik estoura estuyu Les tuyaux qui ren battent e et les dames sont les gens qui sont les gens que les Va qui Tenuna Maman, où est nous